encore plus le son que d'habitude non non, on l'entend un petit peu, bon bref on va commencer la partie avec Eggman la pire partie du coup. et après il faut refaire surger Eggman avec Tails et l'inverse avec Knuckles donc là je suis encore obligé de tuer tout le monde, ça va être rapide Attraper de tous les butés, et j'ai code euh, pour aller dire, demain, à tête. Et... Un peu comme une vie. J'ai passé trois, que de J'ai plus rien dit. Oui, je crois. Très Et du coup là on euh, est es dans le tuer tu vas aller dans l'air, Je vais pas redire ce qu'il dit Excel, euh, euh, hein. je vais comprendre ce qu'il disait Oui bah avance Thèse on n'a pas de temps de regarder les animaux morts <rire> Rapide. Ce screamer fait plus peur. Il m'a trouvé mon travail. Comment on pourrait mourir plus rapidement avec Knuckles Donc, oui, là on est en train de faire la fin avec Eggman Knuckles. de quoi Eggman tout simplement. Ça... Lui euh, il est lent. Thank you. Non Après, il faut se jeter dans un pique et après, pour être en 10 secondes. Bon, avec tu tu vois comment ça fonctionne. Pas de ok, il y a par une deuxième fois. j'ai pas regardé, j'ai juste entendu avec ça. Allez, merci Bah oui tu m'as trouvé et alors ah, bon, bon, je Attends, euh, tu m'as trouvé, euh, on est sur une surface plate. Alors c'est pas difficile de vous trouver. Hein. Bah, bah on fait avec ah, Ouais ouais. Hein. Mmh. On me met une Ah dans La quoi Ah, Ha ha une ha ha oh. <rire> Ah Et ah ah Ah, ah, on est un peu triste. Il est un peu triste. Ouais, il y a tellement de temps, mais jouer Ah bon Mais très peu de temps. Mais bon, tu peux pas d'accord hein Oui, ça va être galère. Le seul qu'on a arrivé à bien faire, c'est... Thèse Le qu'on a à bien faire, est Le à Je Je les robots, euh, allez à l'attaquer, blablabla. Euh, par contre, vous trois, vous fuyez. C'est scratching en Quoi Pourquoi il y a une voix comme ça mmh. C'est scratch, regarde. Ah, ouais. ah ce jackpot qui est cassé, mais j'ai pas le choix de ouais, bah, le saisir. Bon, hein. <rire> ah, ouais, c'est le truc qui est. Mais Pourquoi il y avait frises Non, c'est non, non, vraiment. ça il va quand même mourir. En non, non, non, Pourquoi tu Pourquoi t'as je connais le niveau, quoi, surtout. Merde, non, non, non, non. Ah, t'es pas là... Ah, j'ai confondu avec un autre truc, avec le truc de 30 secondes, je crois. Je me rappelais de ce passage à l'époque. J'ai dit, Oh non, j'ai pas envie de le faire. Euh... Oh, je me débrouille plutôt pas mal, non? Ok, des fois faut aller rapide, des fois faut aller se C'est bon, il y a un truc qui est tombé. Salek, non, non, non, non. t'as juste confondu. En fait, c'est la base, pas et comment il est rentré, que genre comme ça, il s'est téléporté sur nous. Ah, normal, bonjour, moi, comment vas-tu? Alors, comment te dire, Exeller euh... Non, non, il bouton vert. j'arrive pas là, mais. J'ai resté assez longtemps normalement. Ok, il n'y a pas de tout avec Robotnik! Ah! Non! Oh bah non! C'est le piège! Ok. Bon, à 5 secondes c'est impossible. Oh. Quel dieu mort. C'est quoi ce truc en l'arrivée ah Oui, j'ai réussi à le passer. Bon, eux ils font un Screamer, mais pas nous. Bon, ça on va être Bon, j'ai raté, parce que le machin il est apparu comme ça. Bonsoir, c'est moi. Oh non, j'ai pas envie de faire 40 minutes parties. partie. Mais il a quoi Ah oui, parce qu'à chaque fois que tu meurs, il euh, faut revenir à terre. Non, je vais pas, pas aller tout ça. Alors là, on en, on en voit qui Alors maintenant, voir euh, s'ils sont vivants ou morts. On envoie qui pour défoncer Sonic ah ben, je Métasonique ou Scratch Euh... Bon, hein. euh... J'ai pas envie de recommencer, si on fait le mauvais choix. Pourquoi c'est pas le mot ciel toi le bon choix, tu sais Bah, je te demande, en fait, toi. Bah, oui, genre, on envoie Métasonique, mais... Nous autres, euh... un peu... Léron, bah en fait, les autres, on sont... s'en fout, littéralement. Hein Les autres, on s'en fout. Si, on doit, ça, si hein. on doit garder le Metasonique pour nous protéger... Ouais, bah, garder le Metasonique pour nous protéger... Scorch, t'inquiète. Détruisez Sonic. Metasonique, suis moi. <rire> C'est comme si j'avais des frères Sonic. Hein Oui. Tu essaies de jouer avec moi, docteur Non. Je vais te tuer, je vais arracher ton cœur de, de ton coeur de ton corps sans vie. Ce n'est qu'il est sonique. -sonique. Attaque. Il t'a bloqué. Si on aurait envoyé un. Ah ouais, je vois. Si on aurait envoyé Meta au début, je pense que. Vous aurez, il aurait tué Scratch et Gondor. Tu sais si je sais pas. Il y a fait Scratch et Gondor. Tu vois Ah, logiquement oui c'était le bon choix ça où suis j'ai <rire> besoin de sortir de cette crotte <rire> trouver un moyen de sortir <rire> bouclier hein ouais, attention. Alors... bon je dit Presse quoi Presse si. Ah d'accord, presse. Comment faire ça Bah pourtant y donner un truc. Non mais un bouclier c'est juste pour passer à travers des Sonic. Ah bah oui, ils sont encore vivants Pourquoi Oh ils sont encore vivants, regarde Ils sont pas là Normalement, ils sont pour... Ah ouais Ouais c'est mort là. Bah ouais ah, j'ai pas envie de refaire. Ah oh, mais ça marche hein Mais pourquoi j'ai fait ça Bon je sais pas. Parce que c'est vraiment par là qu'il faut passer. Ou ah si c'est là Là je vais attendre. Bah au cas où si on en a un derrière. Tu mmh. Regarde le bouclier, ils sont pas. Regarde, c'est marqué là. Ouais. 30 secondes pour le bouclier. C'est pas 30 boucliers, non, c'est 30 secondes. Ok. C'est pas compliqué, enfin, si, mais non, non, bah, non c'est marqué, facile. Donc après, c'est normal et après, hard. Donc là, on fait la fin en trio. Ouais. Hein. Attention. Bah, ça peut être plus ça. Ça peut être plus ça. Bah mais ils sont encore vivants, ces abrutis Bon d'ailleurs, faut qu'on arrive à passer ce passage. Oui, Sinon on ferait encore la fin de ta zone de arrive J'ai que j'ai pris un singe sur mes genoux. Je suis sûr d'entendre le faire ça. Mais attends, est-ce qu'on peut pas passer par en haut là Ici. C'est peut-être plus simple ici. Ah non, il y a un an, il y a des pics non c'est bien là qu'il faut aller. Oh putain. Ouais, parce que là il y a le Triumph de Pourquoi euh... il saute pas. C'est tu as rien à faire. Ça c'est parce que le jeu lag et quand le jeu lag il... il casse pas que t'as sur le bouton. Et on ouais, peut ça. T'as est-ce que si on utilise tous nos vies, on, on va directement à la partie arbre? C'est oh, pas mort! <rire> non! Que... Regarde, t'as vu ça, bug! Ça se bouge quand même, ça, ça va moins vite! Ouais, on a euh, sauté. plus tard à sauter! Mais pourquoi ça fait pas là, là Pourquoi y'a y a un mur? Quoi, Avance! C'est man! Tu <rire> crois qu'il y a un bug? Ah, tu peux pas. Il y avait un passage là en bas. <rires> Mais pour... pourquoi il voulait pas Il y a le mirage. Salut Xavier, on voyait qu'il riait euh, plus lentement. C'est bizarre. Pourquoi je l'appelle toujours avec Xavier alors qu'on connaît pas son prénom hein. T'as vu les flammes Ils vont deux fois plus lentement qu'avant. Avec moi il veut deux fois plus lentement. Et là, on est dans Marble Zone. Ouais euh... ah, c'est bon, j'ai pu y aller. Mais, mais c'est passé, c'est. Tu euh, <rire> me trompes de bouton. Il n'y a pas un peu trop plus? Quoi. Bon. Et vous savez quoi? On va aller directement à la fin du niveau. Oui, <rires> <rires> <rires> Gabar, ouais, mais toi, tu vas avoir des coupures aussi. Tu vas même pas voir la moitié du truc. Faut être un peu plus loin quand même. Mais il <rires> n'y a pas de de toute façon. Vas-y, j'arrête Mec, ça m'a saoulé. Je, je, je peux t'aider. Avec mon aide, tu peux... tu peux devenir le roi du monde. Tu peux m'aider, en effet. C'est ta mort un bruit ici <rire> on rigole bah ils que c'est le V-Select ils savent qu'on le... ouais mais c'est juste qu'en fait là j'ai un peu marre de cette fin de merde on est un peu marre Eggman bah, c'est le pire personnage <muchin'> mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Du coup ces passages à lui c'est plus chiant c'est pas, pas contre Eggman, c'est juste que, que voilà quoi enfin... Eggman c'est vrai Le pire c'est qu'en fait on a un seul anneau et Exeger avec un comme ça Chier tu passes à travers les plateformes C'est un photon ou quoi Eggman là, je viens de voir mon. T'as vu là c'est je viens de voir mon ameau partir. Dans le. <rire> Allez, Kman, avance, euh, les gens, les gens, que avance. Il est là, il est là, c'est un broutin. Je pensais que était le plus intelligent, mais Ekman quand t'es vraiment une grosse merde. L'intelligence ne fait pas tout, Robotnik. Bah, parce que t'es. Hein? Intelligent Bah oui. Euh... Ah oui, il oui, est plus intelligent que Sonic, mais. Euh, il... Franchement, euh, l'intelligence ne fait pas tout. C'est pas parce que tu crées des robots que que es invincible, hein, Eggman. derrière tes robots ne peuvent pas t'aider. Oh putain, il y a une ville là-haut. Non. Bon, c'est pas le pire passage ici. C'est juste, euh, c'est un peu dur avec le jetpack, avec euh, Eggman, avec Gustavo. Ça va, Bah non il va me chercher T'as fait un peu monter moi L'autre Mais Oh oh tais-toi là Qui ok, hein bon, on est passé combien de temps, ben, euh, papa? On a commencé à midi et lui, il est 13h45. Ouais, donc ça fait assez longtemps qu'on a fait Alors, c'est ouais, quoi ce poste? Hum. Euh. Wesh! Mmh. putain moi ah, je suis déjà mort alors tu crois que fait parce que on, on sait pas sur le coup c'est un boxe Bah on le touche mais bah, on le touche quand même mais pourquoi je suis mort mais on reste encore 3 points de vie C'est ce qu'il y a du Doc. Il faut aller plus loin possible sans arrêter les rayons. Attends quoi On va voir les rayons. Ah mais c'est si mieux touche, je meurs aussi Oui. Dans ma vie c'est euh... ah, mais... C'est corrompu, mais je peux être le héros, ouais Le héros qui a tout sauvé et qui renommera le monde. C'est là pour le docteur Robotnik. Euh non, le docteur Eggman de Brie